Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de joie, on va parler de bonheur, on va voir comment ça peut être entravé par les euh, croyances limitantes et qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de cet état intérieur de joie et se sentir en bonheur, heureux dans sa vie. Donc je fais suite en fait à un mail que j'ai reçu de Pascal qui me dit euh, « J'ai une croyance qui m'empêche d'être heureux et qui dit si je ne gagne pas bien ma vie, je ne peux pas être heureux. Et depuis que je travaille, je bosse comme un fou et je ne suis pas heureux. Est-ce que Libre va m'aider Donc, je vais laisser la dernière partie de la question, est-ce que Carmani va m'aider pour, pour plus tard Et je vais reprendre l'essentiel. Ce que me dit Pascal, c'est qu'il a identifié une croyance limitante euh, qui travaille comme un fou et qu'il ne vit pas un état d'heureux. Il ne vit pas un bonheur. Et moi, j'en comprends qu'il ne vit pas et qu'il ne manifeste pas de joie. Donc pour ça, je vais euh, orienter sur deux aspects, la partie joie, la partie bonheur, qu'est-ce que j'entends là dedans et quelles pistes on peut explorer là-dessus. Premièrement, la joie, euh, sur les recherches que j'ai pu faire jusqu'à présent, la joie est un état naturel qui, euh, je dirais, qui arrive lorsque l'ensemble de nos émotions ont circulé naturellement, la joie se manifeste en nous. Donc on peut avoir des moments dans sa vie comme ça, où on a des moments de joie qui nous font, et elle, elle, elle est là, elle est présente. Voilà, et le reste des moments de la vie, on vit des tristesses, on vit des appréhensions, on vit du stress, on vit des colères, on vit des peurs, on vit des angoisses, on vit des tout un tas. Il y a des dizaines et des dizaines d'états émotionnels qui fait que euh, n'est pas dans un état de joie, qui est notre état naturel de l'âme heureuse. Euh, donc, la première piste par rapport là-dessus pour retrouver un état de joie est de faire circuler les émotions. Donc, vous avez euh, des outils qui existent aujourd'hui pour ça, de faire circuler les émotions. Euh, je vous renvoie notamment sur les recherches et les travaux du docteur euh, Christian chaleur qui, euh, de mon point de vue, dans les expériences que j'ai faites, euh, a des outils très, très simples pour faire circuler euh, les émotions et atteindre cet état de joie fantastique de, de voir comment euh, cette personne qui a plus de 70 ans est régulièrement comme un enfant en état de joie. Euh, pour moi, ça a beaucoup plus d'efficacité, euh, les pratiques que propose euh, telle Chaleur plutôt que par exemple le FT que j'ai longtemps utilisé pour faire circuler l'émotion. Il se passe autre chose, sa vie au niveau de corps. Je vous laisse explorer à ce niveau-là, mais ça c'est pour la partie joie. Ensuite, en ce qui concerne la partie bonheur, alors. Euh, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, si on décortique au niveau du langage des osos, le bonheur, on peut entendre la bonne heure, le bon moment, le bon timing, ce que j'appellerais la synchronicité. Et donc la synchronicité, pour moi, ça m'évoque, je dirais, le calendrier de la paix, qui est le calendrier du concours des mayas, qu'on appelle aussi le synchronomètre. Où, euh, ce que m'a appris ce calendrier, c'est qu'en fait, le temps ne se mesure pas avec une montre, avec un calendrier, mais il se mesure dans les synchronicités que nous vivons dans notre vie au quotidien, tous les jours. Le fait d'être au bon endroit, au bon moment, on est synchrone avec l'ensemble de la vie, l'ensemble de l'univers, avec notre âme. Et ce, ce, ce calendrier nous amène, à travers une pratique quotidienne, en fait à se resynchroniser avec la vie organique, biologique, naturelle euh, dans laquelle, qui fait partie de notre nature. On n'est pas des robots, on n'est pas de l'électronique. Nous sommes de la biologie. Nous sommes une conscience incarnée dans un corps biologique. Et ce calendrier peut énormément aider à ce niveau-là. Et donc, il s'agit pour ça de suivre l'élan naturel de son cœur et de le manifester. Alors, suivre l'élan naturel de son cœur, c'est... Être dans le respect, pour moi, de son intégrité. C'est dans le respect de son âme. Et c'est dire non en pleine conscience, ramener dans le conscient en ce qu'on vit et dire non à tout un tas de choses. Autrement dit, ça veut dire réharmoniser toutes les parts de manque d'amour qui sont en nous et tous les espaces, je dirais, où il y a un, un, une absence de lumière réharmoniser les manques d'amour qui sont en nous et illuminer par notre conscience divine, je dirais, les absences de lumière qui sont en nous. Je pense que ça, ça nous amène à une intégrité, à une pleine incarnation de notre âme, en pleine conscience. Et à partir de là, on peut beaucoup plus facilement suivre notre cœur. Notre cœur nous amène toujours tant vers cette direction-là euh, Après, la question, c'est OK, t es, t es bien gentil, Manuel, avec ça, mais comment on fait Eh bien, réharmoniser les parts d'amour, mettre de la lumière là où il y a une absence de lumière, c'est aller voir ses parts d'ombre, c'est euh, dire non et se positionner à tout un tas de choses que la vie va nous proposer, dire ben, non, je ne veux plus faire ça, non, je ne veux pas faire ce métier, non, je ne veux pas manger ça, non, je ne veux pas mettre de chaussures, non, je ne veux pas de vaccin, et se manifester dans qu'est-ce que l'on veut réellement et prendre ce temps d'écoute à l'intérieur. Donc les manques d'amour, c'est quoi C'est euh, les blessures de notre enfance, c'est euh, tous nos traumas transgénérationnels, euh, c'est euh, l'absence de lumière, ça va être les croyances limitantes qu'on va nous avoir injectées, c'est également euh, nos blessures karmiques. Tout ça, ce sont des zones d'ombre à l'intérieur de nous, des parts d'ombre qui sont en manque d'amour, ni plus ni moins. Donc je vous renvoie vers mon livre, Venir sur Terre, quelle idée qui, euh, qui, qui développe ce, ce point-là sur la harmonisation de l'âme et comment retrouver l'intégrité de son âme en s'occupant de ses zones d'ombre. Donc ça, c'est déjà un gros palier par rapport à ça, c'est de dire, ben, ok, je vais accepter d'aller voir mes zones d'ombre, et c'est douloureux, et c'est difficile, et il y a des peurs, il y a du stress, il y a des émotions. On a accepté tout un tas de choses dans notre enfance et dans nos expériences de vie pour ça. Ensuite, c'est aussi nettoyer tous les parasitages qui pourraient être à l'intérieur de nous et qui sont généralement attirés par nos parts d'ombre. Donc ça peut être des ancêtres, ça peut être des défunts, ça peut être des parasites énergétiques. Bref, nos parts d'ombre vont attirer, nos manques d'amour vont attirer des formes énergétiques qui réagissent au manque d'amour et à l'absence de lumière. D'accord. Donc, c'est aussi nettoyer et virer ça. Donc, on peut le faire en réharmonisant et en faisant la paix à l'intérieur de nous, et ils vont naturellement s'éloigner. Mais on peut aussi commencer par virer ces êtres, ces énergies énergétiques qui ne sont pas euh, justes pour nous, bienveillantes pour nous par rapport à la nature, ce qui va faciliter la réharmonisation de nos pardons. Donc euh, voilà, et pour terminer, ben, je dirais, ben, est-ce que Karmalib peut aider Pascal dans euh, sa quête par rapport à cette croyance limitante Oui et non, ça dépend en fait. Euh, ça dépend si la cause de cette croyance limitante est d'origine karmique. Si elle est d'origine karmique à 100%, oui, Karmalib va t'aider. Si elle est d'origine karmique à 50%, Karmalib va t'aider à la moitié. Si elle est d'origine purement, euh, je dirais, liée à ton enfance ou à la psychogénéalogie, Karmalib... A peu de chances de t'aider. Donc pour ça, il faut identifier la cause profonde de cette croyance limitante qui va te permettre de savoir quel est le bon outil par rapport à cette croyance limitante. Mais de façon générale, très souvent, c'est une généralité, mais ce n'est pas systématique. Lorsqu'on a une problématique transgénérationnelle ou liée à l'enfance, il y a très souvent un écho dans notre karma. Donc c'est pour ça que le processus karma libre est aussi puissant. C'est parce qu'en fait, il vient nettoyer une racine profonde euh, qui peut se retrouver en écho dans les blessures dans l'enfance ou dans le transgénérationnel. Donc voilà, merci beaucoup Pascal pour cette question euh, que j'ai trouvée très pertinente, euh, qui m'a permis bah, de développer cette vidéo autour de la joie, du bonheur. Et euh, bah, moi, je vous souhaite énormément de joie, de bonheur. Merci de prendre soin de votre lumière. Merci de prendre soin de qui vous êtes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.